Il reste encore 20 personnes. Je vais jouer le positionnement maintenant. Je sais jouer le positionnement, donc euh, je vais pas m'en priver. On est parti de chat. à recherche. <muches> Cue qu'une merde. Je, jamais je dois perdre ça. Putain, t'as tenté le beau jeu Ouais, je devrais pas tenter le beau jeu sur dans des serveurs aussi pourris là actuellement. Je te laisse. What up Hello, chouette. Hello, man. What's up, man. What's, up what's up What's up oh, uh, Good and you guys uh, Good and you guys. I don't know. I don't know. It's not right. It's not Kill the jungler, man. Come oh, here, look. Where are you, pussy? Shoot this big guy. Hey, pussy, where are you? Hey! Are you calling a pussy me? Hey, don't start shooting at me, bro. Shit. Why are you shooting at me, for, bro, bro? Mais man, just die Putain, la, la maniabilité de toute cette caisse, elle est fantastique. Je trouvais que le airshot était dessus, je sais pas ce que vous en pensez Les gars, les gars j'ai envie de mettre juste une tête comme ça au snipe Ça fait tellement plaisir de, de mettre des one shots comme ça Je vais essayer d'en mettre un avec un peu de chance Ah c'est pas fini C'est encore toi Oh là là Ce qu'on peut retenir de cette histoire, les gars, c'est que je ne l'aurais pas one shot. Allez, go. Bref. Comme on dit. Excuse-moi, t'aurais pas un zop dans le cul? C'est donc lui qui avait l'autoréa les gars. N'importe quel duel est compliqué chat Mec, il va me tuer Mec, avec le Glock Avec le Glock encore Mais... Nice Désolé les gars j'ai en... Euh... Hello man Hello Hello Hello man Hello Pas le choix On enlèvera ça soon vous en faites pas Et Il me régale ce pull Ah J'ai la chef Ok j'ai une bonne position là chat J'ai une petite position à l'intérieur On est à 15 kills les gars et je prends la décision d'arrêter de slay Il reste encore 20 personnes je vais jouer le positionnement maintenant Je sais jouer le positionnement donc euh, je vais pas m'en priver Tu vas être encore plus mon plus plus plus plus plus plus plus truc sur Warzone, Warzone vous 1 ah J'espère Même vous apprendre plein de techniques En fait ce Warzone j'ai vachement de connaissances en, en technique les gars L'art de la guerre Et je vais pouvoir vous apprendre encore plus de trucs j'ai l'impression sur ce Warzone là Ça c'est cool Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Vous la avez vu pourquoi j'ai décalé accroupi Parce qu'en gros quand tu montes tu regardes d'abord ici, et quand tu regardes là, ici c'est un coin mort. Du coup j'ai profité de regarder là, j'ai tiré, quand il, a quand il a tilté que j'étais là, il a mis son viseur, mais trop tard, j'avais glissé là, et j'étais ici. Ça, ça va être vachement de, de trucs comme ça les gars. Comment ça se fait que je vais me prendre une balle de snipe exactement de cet endroit Lui il faut s'en débarrasser C'est un... Ok on s'en débarrasse pas C'est pas grave Mais euh, ça craint Putain mais il est chiant ce mec ah, c'est bien lancé. Il reste toujours ce mec sur la gauche. C'est un bon joueur, c'est pour ça que je prends mon temps. Il est relou lui, hein. il joue bien. Hein. Là il s'attend à ce que je saute. Mais je vais pas sauter tout de suite. Là il va se dire, que je suis déjà parti. Tant que le gaz était nécessaire face à des joueurs de ce calibre. Quatre personnes ils ont déjà roté en zone est ce que, est -ce que vous voyez à quel point ça j'ai l'info sur 1 il manque une info je vais garder la hauteur hop lui on va lui mettre une smoke à l'attendant juste pour le faire chier et voir s'il sort pas à l'arrière du coup s'il est très stressé, ce joueur il va sortir à l'arrière. Ce serait une erreur et je vais en profiter. Hein, il est pas très stressé. Je pense que l'autre est dans le contrebas et lui est là. La zone pop pour moi. Hop, je lui mets une smoke pour lui cacher la visu quand il sort Il va sortir à l'aveugle, complètement perdu Tire au pigeon 22 kills Ma meilleure game solo Woo! Let's go guys Let's go les gars Voilà ah, Là, là, là c'est le moment de faire péter le sub les gars Ça c'est une masterclass les gars Merci pour les 10 subgifts. El Profesor Ah, ça, ça me passionne, les gars. Ça me passionne. C'est ma plus belle game jusqu'à présent, les gars. 22 kills. J'ai pas fait plus encore. po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po.